Et salut à tous les Astraliens, c'est Gabriel. Aujourd'hui, on se retrouve pour la dernière vidéo de la journée où, euh, on, où on a fait avec euh, JB trois euh, duels. Donc, on a essayé trois decks différents. Donc, il y a le Trap le le Eldish et, et un autre, je ne sais, euh, sais plus lequel c'est, mais je vais vous montrer ça. Bien sûr, je me rétrécis, je ne vais, pour la première fois, je ne vais pas parler, mais je vais vous laisser voir. On va commencer par celui-là. I should be in cut. Là, il s'accroupit des points de vie pour annuler le jeu. Il est à bout, il est gratuit. Là, j'ai bien cru que j'ai les gagnés. Donc, c'est un duel où je, je peux faire beau. Où il se permet de perdre pas mal de points de vie, hein. Il m'a banni ma carte mais bon, ça m'a permis de Voilà, ça c'est fait. Donc le premier duel Traptrix, après le deck Voilà, ça c'est fait, donc on a fait le, le deck Eldish. Et après, c'est quoi comme deck Ah, c'est un autre style de deck. Ah. Pourquoi est-ce que j'ai abandonné oui, donc voilà. On, est, on a fait les, les trois du. Celui-là, je ne vous le montre pas parce que il m'a dit que je ne pouvais pas le montrer, mais celui-là, je pouvais démontrer. Voilà. Donc sachez que si on fait un duel. Si on fait un duel sur Dueling Nexus, je demande toujours l'autorisation du joueur en face si je peux le mettre sur YouTube. Voilà. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur Artimastra de Bio. Et ciao tout le monde